Salut Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez aujourd'hui je vais vous montrer un nid de frelons asiatiques encore dans le sol, dans, un, dans des arbustes en fait, au niveau du sol euh, Je vais vous montrer ça, mais aujourd'hui ça va être rigolo parce qu'en fait dans cette vidéo, le client a envie de voir les frelons de près Donc je vais lui prêter une combinaison et il va venir traiter les frelons avec moi D'accord Donc là je vais aller vous montrer où est placé le nid, donc c'est un peu loin de, de la voiture et, euh, et après je vais m'habiller avec le client et on va aller voir ça, d'accord Allez, je vous montre le nid, alors vous voyez, on est, vous voyez, il y a des champs de tournesol juste à côté, ici on est dans une maison, la maison elle est, elle est tout à fait là-bas, derrière les arbustes, là, avec une petite grange, c'est la campagne, et le nid de frelon il est par là, j'ai essayé de le repérer, je vais vous le montrer rapidement parce que j'ai pas la tenue, Donc il va avoir une belle attaque, une très très belle attaque et, j et le client, ben il est chaud, il est chaud patate pour, pour essayer ça. Donc j'espère que ça va lui plaire, j'espère qu'il ne va pas avoir trop peur. On va bien se protéger et ben on va attaquer Sony. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Oh oh, oh oh, oh oh, okay. Allez Dédé, je suis avec Hervé, le client qui est courageux. Il est courageux, mais je pense qu'il a vraiment envie de le faire. Ouais, J'ai vraiment envie d'y aller. Voilà, je vois ça. Euh, hop, c'est là. c'est là. Voilà. Allez, on va finir de se préparer et on va au combat. Dis like. Allez, c'est parti pour le combat. Vous me suivez, vous allez voir ça de plus près. Alors, c'était là. Regardez les yeux, on va vous montrer ça de plus près. Déjà de l'attaque. Tu peux t'approcher hein Tu veux voir de plus près Là, je vais envoyer le produit. Je te laisse tenir le produit. Ça va Ouais T'as vu, on a à peine touché des arbustes Et en fait à la base toi tu voulais couper. Voilà. Bon mais t'as bien fait de voir va et vient des frelons T'imagines ce qui t'aurait arrivé si tu n'avais pas eu la combi Ben, comment tu réagis en fait ben, Ça dépend de ta réaction allergique. Donc, si tu sens que tu vas t'évanouir, ben, il tu t'appeler les, les SAMU. Si tu vomis aussi, pareil, les SAMU. Et après, sinon, a la pharmacie et demander des cachets. Voilà. Et là, je vais ouvrir le nid un peu je te tenir à la caméra. être que si tu me voulais voir à l'intérieur. T'as les galettes en fait tu as des rangées de galettes et, euh, et c'est là où il y a les larves et les frelons et après tout ce qui est autour c'est l'isolation et puis il va faire froid puis ils vont va rajouter va des d'air d'isolation en fait et bananes, ils rester là. non ils réutilisent pas les nids ils réutilisent pas les nids c'est toujours euh, en fait en fin de saison les frelons euh, la, la fondatrice principale qu'on appelle la reine prendre pondre des futures pour l'année d'après, qui doit être par des mâles, et partir hiberner dans la terre ou dans les écorces des arbres. Et à partir de là, au printemps, ils vont chacune sortir et euh, fabriquer leur propre nid. C'est là, voilà. là où on piège. Et en fait, un nid de frelon, ben c'est entre 50 et 150 futures reines pour l'année d'après. Donc c'est important de les trouver et de les traiter avant le 15 décembre. Allez, là on va laisser. Je vais juste la remettre un petit peu là. et euh, on va se déshabiller loin parce qu'ils vont nous suivre ah, tu vois, il nous suit encore donc c'est très important bah, de s'éloigner, de pas garer la, la voiture à côté voilà, là ça commence à se calmer allez on va se déshabiller et on vous reprend Bon, qu'est-ce que tu as pensé de l'intervention alors ben, euh, c'est impressionnant. Autant on a pu s'approcher du nid, c'était calme. Ouais. Puis Dès qu'on a mis les mains dedans, on a été envahis. On était vraiment dans un nuage de frelons. Et, euh, et voilà, je suis bien content d'avoir vu ça. Ouais. D'après toi, tu, tu penses qu'il y a combien de, il y a combien de, de frelons dedans Ben je sais pas, parce que quand on regardait, il y en avait toujours 10 ou 15 qui tournaient sur l'entrée. Sur et là, on était vraiment dans un, vraiment dans un là, nuage. Là, c'est de... un nid qui peut contenir jusqu'à peut-être 1 500 frelons. Il faut savoir qu'il y en a la moitié qui sont déjà dehors, qui vont rentrer petit à petit dans le nid. Déjà, euh, l'effet d'avoir attaqué, il y en a ceux qui sont pas loin, ils sont venus aider en fait. On ne les a pas vus. C'est pour ça que quand les gens, ils essayent de faire euh, leur propre intervention eux-mêmes, ils ne s'aperçoivent pas qu'il y a d'autres frelons qui vont arriver de, de derrière en fait. Ouais. Parce que souvent les gens pensent, euh, ah il y a le trou quand ils sont très accessibles, il hein. y a le trou, je mets de la bombe à l'intérieur, ils n'ont ouais. pas le temps de sortir. Mais non, ils ont le temps d'envoyer le signal et les autres, ils arrivent. Donc c'est très important. Non, non, j'y mets pas les mains dedans. Bon, bah, écoutez les DD. Bon c'est flou hein. c'est flou, ça c'est les venins, c'est normal. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et moi je vous dis à très bientôt les deux Bisous. Quoi T'es pas abonné à DD Frelo Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.